Tu nous dis Toi, <rire> on l'a jamais fait, mais s'il y a des gens fiers, tout est fait. Ça va bien, t'en fais. Ne t'en fais pas. Allez, bah, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue euh, au Moulin Digital. Donc, bienvenue pour ce café-outil numéro 70. Un café-outil... 70. Et eh ouais, c'est ce que je dis sur les slides. Hein. Un café-outil va... où on va aborder avec Jean-Philippe, du coup, la question du, euh, du référencement local. Donc, ce qu'on appelle référencement local, c'est finalement être visible, se faire connaître via le web dans sa zone de, dans sa zone de chalandise. Donc on va voir un petit peu euh, quels sont les, les outils, les leviers, les bonnes pratiques pour... Euh, pour atteindre cet objectif. Et puis peut-être qu'avant de commencer, on va dire deux, trois mots d'actualité. Oui, bonjour à tous. Euh, on va commencer par l'agenda déjà. On a trois événements qui se proposent prochainement. là. On a le 14 novembre, c'est un lundi. On fait une nouvelle formule qui s'appelle une masterclass. Euh, c'est organisé par la French Tech, par notre French Tech local, sur euh, la thématique de la commande publique. Oser la commande publique. Donc ça, on va passer une heure et demie. Ça sera en présentiel. Vous bienvenue à ceux qui le souhaitent et qui ont envie ou qui travaillent déjà avec euh, les collectivités locales, par exemple, et qui ont envie de faire mieux avec les collectivités locales. Donc, c'est une thématique euh, que, que l'on va aborder euh, avec le département de la Drôme. Justement. Avec des acheteurs publics, justement. C'est eux qui on, en parlent euh, le mieux. On ont leur vision de côté, mmh. euh, côté acheteur, comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils cherchent. Ça se passe ici. Euh, le jeudi, on a deux événements, le jeudi d'après. Euh, on a, a d'abord un événement en ligne qui s'appelle Évasion Digitale sur euh, Canva. Un outil, alors on, je ne sais pas si on dit Canva, Canva, nous on dit Canva, mais il n'y a pas de, de règle, je crois. Un outil australien qui permet de faire croire qu'on est designer sans lettres. Euh, et ça sera donc euh, le 17 novembre en ligne sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, en direct et aussi en replay si jamais vous n'êtes vous pas disponible. C'est toujours en replay ce que l'on propose. Euh, par la suite. Et enfin, le 17 novembre, toujours, mais un peu plus tard, à midi, de midi à 13h30, je crois, ou midi à 14h, 14h ouais. on a un événement qui est un événement labellisé French Tech qui s'appelle le Pitch Presque Parfait. Peut-être que certains, certains d'entre vous ont déjà participé au Pitch Presque Parfait. Euh, il va y avoir deux startups qui sont en phase de lancement, qui vont venir tester, rôder leur discours. L'idée, c'est aussi d'avoir un, un effet miroir sur ce qu'ils qu présentent, comment ils présentent. Et donc, on vous propose, vous, en tant que juste curieux, professionnel ou peu importe votre casquette, de venir les aider finalement à, à, à, à présenter leur concept et, et à je puis saisir. à leur donner un, un retour qui va leur être précieux en fait, pour la, la suite de l'aventure startup qui, qui est la leur. Alors, précision, ça ne se passe pas ici. Ça se passe dans une entreprise, membre de la French Tech justement, qui s'appelle IPM France, qui est un roman sur Isère. Euh, c'est un moyen aussi de découvrir une autre entreprise du territoire, euh, enfin découvrir deux start-up et une entreprise du territoire déjà installée et très innovante aussi. Et du coup, j'en profite aussi, vous avez peut-être peut des idées de nos prochains cafés Outils, parce que ce Café outil là, c'est le 70e, on en prévoit encore 70 autres. Euh, donc tous les mois, tous les premiers vendredis du mois, et donc on cherche aussi vos idées de thématiques ça fait 70 thèmes qu'on propose, euh, donc ça fait 70 sujets, mais on en a encore plein à vous proposer. Mais vous avez sûrement des idées, donc euh, ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à nous dire dans le chat de LinkedIn. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez réagir euh, directement sur LinkedIn et n'hésitez pas à le faire. Et puis, euh, et puis je crois que c'est sur notre site, je ne sais plus où ça se trouve, mais en tout cas, on a un formulaire qui permet de nous donner vos idées de, de prochains Café outils, si vous en avez, et je suis sûr que vous en avez des idées de, de, de thématiques ou d'outils qui vous préoccupent ou que vous avez peut-être aussi une, une expertise là-dessus, vous pourrez nous amener dans l'échange et dans la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Alors, euh, la thématique du jour, c'est une thématique qui permet de se rendre visible sur le web. Et en fait, finalement, il y a trois grandes modalités, enfin j'imagine qu'il y a trois grandes modalités pour se rendre visible sur le web. La première, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Et je dis la première parce que pour moi, c'est la plus importante, le référencement local. La deuxième, c'est d'avoir votre propre site web ou votre propre blog, ou les deux, et de communiquer, de, de proposer du contenu régulièrement à, à des personnes qui vous, que vous ne connaissez pas et que vous ne connaissez pas. Et la troisième, c'est d'animer une communauté via les réseaux sociaux. Et ces trois grandes thématiques pour vous rendre visible. Et souvent, on a l'impression que ces trois grandes thématiques sont un peu séparées et qu'on va travailler le référencement local d'un côté, qu'on va travailler son site web d'un autre, et qu'on va travailler les réseaux sociaux, enfin. Or, en fait, c'est tout lié. C'est très lié même. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Et un des points d'entrée de toutes de ces trois modalités de visibilité, c'est notamment le référencement local. Alors, le référencement local... Ouais, c'est super, super, super, méga important. Et on va essayer, moi je vais être un petit peu lourdingue pendant quelques minutes pour, pour essayer de dire que c'est très important. Euh, la première, c'est d'abord les stats. Aujourd'hui, quand vous faites une recherche sur Google, vous avez une probabilité sur deux de taper un mot-clé géographique. Je cherche une boulangerie à Valence. Je cherche un artisan plombier à Montélimar. Je cherche une chambre d'hôte à Grignan. Et quand on met un mot-clé géographique, Google se dit « Ah ok, eh ben, je vais proposer du contenu géolocalisé, du contenu local, pardon. » Et donc ça, ça veut dire qu'une recherche sur deux dans Google a, euh, intègre des mots-clés géographiques à une intention locale exprimée. Mais en plus de ça, Google considère qu'il y a des expressions qui, par définition, sont locales. Si je tape « bijouterie », en gros, les moteurs de recherche se disent qu'ils bah, ne cherchent pas une bijouterie à Lille, ils cherchent une bijouterie autour de chez lui. Alors qu'on pourrait très bien imaginer chercher une bijouterie à Lille, mais globalement, statistiquement, on cherche quelque chose à proximité de chez soi. Donc ça veut dire qu'entre les recherches qui expriment un mot-clé géographique et les recherches que Google interprète comme étant forcément locales, on aboutit à un nombre de recherches avec du contenu local qui est proposé par Google qui est énorme. Et c'est pour ça que c'est très important parce que statistiquement, euh, le contenu local est proposé par Google très très fréquemment. Vous pouvez faire une, un test tout bête, hein, vous faites la recherche qui, qui vous vient l'esprit, et si vous voyez que la carte apparaît en premier, ou au tout début, pas forcément premier premier, ça veut dire que c'est une recherche qui a une connotation locale en fait. Ça et peut vous donner un, un, une idée sur est-ce que Google le considère comme quelque chose qui a une, une, une localité forte ou pas. Et pour donner un exemple, en 2021, la recherche qui intègre le mot « à proximité » plus 100%. Donc, on cherche des trucs à côté de chez soi, quoi. On cherche, pas Alors on cherche aussi des choses qui sont peut être des thématiques. On cherche aussi de préparer ses vacances qui sont ailleurs que chez soi. Mais statistiquement, on cherche d'abord des choses autour de chez soi. Donc, vous, en tant que proposeur d'offres, proposeur de services, proposeur de produits, bah, ça veut dire qu'il y a un intérêt fort à être présent en face de ces recherches là. Et en plus de ça, ces recherches là convertissent fortement. Ça veut dire que quand je cherche quelque chose à proximité, c'est que je ne suis pas dans une intention lointaine. J'ai envie d'y aller. J'ai envie de savoir, j'ai envie de pousser la porte du commerce. J'ai envie d'appeler, j'ai envie de contacter, j'ai envie de faire une action en fait. Et effectivement, trois quarts des internautes qui ont fait cette recherche euh, locale avec leur mobile, en fait l'intention elle est encore plus forte d'aller vers. Et les trois quarts poussent la porte du commerce, quand c'est un commerce qui est recherché. Donc il y a du volume. Et il y a de la conversion. Donc ça fait deux éléments forts qui font que cette thématique-là, elle, euh, elle est très importante. Alors, je tiens à préciser aussi que le, la session est en physique aussi. Donc n'hésitez pas à lever la main et poser vos questions en direct. Il hein. y a un micro, qui, micro qui, est, est qui est juste derrière ça. vous. Voilà. <rire> donc pour finir sur cette tendance et pour mettre un peu le paquet encore là-dessus. Donc vous avez tous votre mobile dans la poche. Euh, vous avez tous fait des recherches locales sur mobile parce qu'on cherche des choses autour de soi et on sait qu'on est géolocalisé. Vous avez sûrement fait un jour, OK Google, je cherche un coiffeur pas très loin d'ici ou une recherche de ce type-là. Et la recherche vocale est beaucoup, beaucoup locale. Et plus le fait qu'en fait, il y a un taux de conversion fort. Tout ça fait que ce référencement local, cette thématique du référencement local est une thématique importante à prendre en compte et à travailler. Alors, quand on met SEO local, ça veut dire référencement local. C'est la thématique du jour. Alors, sur, sur, sur les leviers en fait, de, de ce référencement local, eh ben, on ne va pas être si loin de, des leviers qu'on aborde, nous, quand on, on traite du référencement naturel. On a fait un café outil euh, là-dessus, donc le référencement des sites web. On garde à peu près les, les, les mêmes euh, critères. Il y en a un qui prend plus d'importance, c'est la proximité. Donc, ce critère proximité, finalement, euh, vous allez pas trop pouvoir jouer dessus c'est à dire que vous ça. êtes euh, vous êtes implanté euh, quelque part et puis voilà c'est comme ça alors si vous avez plusieurs agences évidemment vous allez pouvoir enregistrer plusieurs agences sur différents lieux mais vous n'aurez pas une grosse maîtrise là dessus ensuite vous allez avoir la, la pertinence donc le contenu que vous proposez donc le contenu qui a une dimension locale c'est à dire qu'avec euh, des, des localisations avec des villes des, des départements des régions peu importe euh, bah, si vous développez beaucoup de ce contenu là bah, vous allez améliorer votre référencement local et enfin, vous avez également la popularité. Forcément, une entreprise voilà, qui est très, très connue, aura euh, un impact plus important qu'une petite entreprise euh, qui débute. Elle sortira plus facilement dans les résultats de recherche locaux. Euh, voilà, c'est toujours la, la même histoire. Un des bons moyens de débuter, bah, c'est déjà bah... de, de partir sur le moteur de recherche qui est, euh, bah, qui est leader en France. Hein. C'est pour ça qu'on qu aborde, qu'on aborde cet outil là. Ça va être la fiche établissement Google, Google alors qui a pris plusieurs noms, hein, ouais. euh, qui change régulièrement de nom. Donc, euh Là, elle a été renommée récemment et elle s'appelle effectivement maintenant fiche établissement Google. Avant ça s'appelait Google My Business, c'est souvent le nom qui est très connu euh, et populaire. Et Google Local aussi, je crois. Google, temps. Bon, bon bref, ouais. Ça change régulièrement de nom, mais c'est toujours la même chose. Euh, donc c'est une fiche... Oui. Attention, euh, le, le micro. Ouais, il faut l'allumer, je crois. Non. non, non, il est allumé. Okay. Euh, Google Profit Business... C'est pas l'autre nom de Google My Business Si, en fait, il communique sur les deux noms. Et ouais. Même, même aujourd'hui, il a les deux noms qui sont communiqués. Donc, il a, ça, ça montre que c'est très vivant encore. Mais que et le marketing n'est pas incroyable quand même. Hein. Je donne nom tout, <rire> tous et les trucs. Vous allez être surpris. Vous pouvez être même parfois un peu perturbé parce que vous allez faire une recherche. Enfin, je l'ai peut-être mis ailleurs, plus loin, je crois, mais on fait une recherche agence web il y a un format qui apparaît. On fait une recherche bijouterie c'est pas le même format qui apparaît. On fait une recherche boulangerie c'est encore pas le même format qui apparaît. C'est Google qui est en train de tester plein de choses et qui est en train de faire évoluer fortement ce genre de fiches. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu ça montre que c'est un outil sur lequel Google mise énormément. Voilà. Je crois qu'on a une question du chat. Alors. Pas des questions de, de chat, mais plutôt euh, des personnes qui disent qu'ils travaillent déjà sur leur référencement local. Euh, ils font de la veille concurrentielle, euh, certains se demandent comment faire, euh, d'autres euh, ont déjà mis en place une page Google et euh, sentent bien que c'est leur première étape. Ok, merci. Merci pour ce retour. Donc cette fiche établissement, bah, c'est un peu le, le, le point de départ. Alors il y, y a une grande chance que vous ayez déjà une fiche euh, établissement de toute façon, si vous n'en avez pas créé vous, Google l'aura créé à votre place. Puisqu'il achète des bases de données d'entreprise, donc dans ce cas-là, il va falloir la revendiquer. Donc soit vous allez, vous faites une petite recherche sur votre nom, vous vérifiez qu'il y a la fiche. Si euh, S'il y a une fiche, eh ben vous la revendiquez. Il y a toute une procédure, soit par téléphone, soit par courrier, pour vérifier que vous êtes bien le titulaire de cette fiche. Et soit, soit vous n'avez pas du tout votre fiche, eh ben dans ce cas-là, il faudra la créer. Voilà un peu le, le point de départ. Et c'est globalement... Entre les trois thématiques qu'on a vues référencement local, site web et réseaux sociaux, c'est la c'est la plus simple. C'est la forme. Enfin, je trouve que c'est la modalité la plus simple pour être, pour se rendre visible sur le web. Alors effectivement, les modes d'accès à cette recherche locale, elle se fait sur deux modalités. La première, c'est sur la recherche universelle, c'est-à-dire le moteur de recherche classique avec la petite, bah, une petite case blanche là, la fameuse case blanche là, en dessous de Google. Et évidemment Google Maps. Et j'imagine que vous tous, d'ailleurs, pouvez nous lire dans le chat. Vous avez sûrement recherché directement des choses dans Google Maps avec votre téléphone mobile, avec votre ordinateur, peu importe. Mais vous avez cherché, euh, je ne sais pas, une boulangerie, vous avez cherché un artisan, vous avez cherché des choses directement dans Google Maps. Et les stats montrent que c'est une recherche forte. Et bien forcément, hein. qui dit Google Maps dit euh, localisation. il oui, y a une question, je crois. Alors, c'est important d'apparaître dans cette fameuse, euh, cet fameux écran que vous avez tous vu. Et vous avez tous vu sur cet écran-là, je pense même à trois quarts de vos recherches. Trois recherches sur quatre que vous faites fa font apparaître une, un, un premier écran. Et quand je dis premier, c'est important de le dire. C'est en première page de Google. Ce que tout le monde veut, être en haut dans la première page de Google. Eh bien, soyez là, dans cette première page, en haut de Google. Et pour être là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a quelques petites... Euh, Quelques petites façons, quelques petites méthodes et bonnes pratiques. Alors, dans cette, euh, dans cette, dans cette ça s'appelle le Google Local Pack. Voilà, ce ce, ce nom-là, il n'est pas forcément à retenir, mais ce fameux Local Pack, il faut être dans le pack des trois. De euh, toute façon, vous n'êtes pas dans, dans les trois, ce n'est pas grave. Quand on clique sur la 1, la 2 ou la 3, derrière, l'écran se transforme en trois parties. À gauche, toute la liste complète de toutes les entreprises qui correspondent à la recherche que vous avez faite. Au milieu, la fiche qui a été cliquée et à droite, la carte. Donc, ce n'est pas dramatique de ne pas être dans les trois, mais c'est quand même vachement mieux d'être dans les trois. On précise que parfois, il peut y avoir quelques annonces aussi qui se glissent, euh, de, c'est-à-dire des personnes qui vont payer pour avoir plus de visibilité, donc qui vont en acheter plus, en fait l'emplacement. Le, Alors, dans, cette, dans, cette, euh, dans ces éléments-là, c'est très court, mais malgré tout, il y a plein d'informations. En haut, enfin, pardon, bah, si on va prendre le deuxième exemple, la Logia, vous avez euh, concepteur de site web. Les trois, d'ailleurs, ont cette activité-là. Ça, c'est une catégorie d'activité qu'on ne choisit pas librement. On va piocher dans la liste ce que Google propose. Alors, sachez que c'est très exotique et que si vous faites euh, une activité, entre guillemets, traditionnelle, vous êtes maçon, il y aura maçonnerie. Mais si vous faites un truc un peu, eh ben, il n'y aura pas. Et on fait de plus en plus des trucs un peu bizarres des activités qui n'ont pas des noms classiques. Quelques, quelques catégories génériques, il me semble, un peu, non Voilà, il y a plein de catégories. Service catég aux entreprises, je crois, il y avait un, un truc comme ça. Oui, et, et alors là, c'est ce souvent perturbant parce que des fois, on se dit, mais c'est pas, il n'y a pas y a pas ouais. ce que je fais. Le conseil, c'est d'aller voir vos concurrents. Tapez le nom de vos concurrents, regardez ce qu'ils ont mis comme catégorie d'activité et soyez dans la même. Choisissez la même. Il y a deux notions dans la catégorie d'activité, une principale et sept secondaires. Remplissez-les au maximum. Il n'y a que la principale qui apparaît, les secondaires n'apparaissent pas, mais elles fournissent du contenu à Google pour savoir qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à renseigner un maximum de catégories, et c'est sur la base de mots-clés. Vous tapez vos mots-clés, ils vous propose des listes, et vous, cloche, vous cochez les, les catégories d'activités qui vous correspondent. Après, ils vous placent un point. Alors sachez qu'il y a probablement ici des gens, ou dans le chat d'ailleurs, des gens qui n'ont pas une activité localisée avec un commerce, avec un point de vente, et qui font ça de chez eux, et ils n'ont pas envie d'apparaître sur la carte parce que c'est leur domicile. Personnel. Euh, c'est la première chose que Google vous demande. Est-ce que vous fournissez des biens et des services chez vos clients ou est-ce que c'est vous qui recevez vos clients Si vous choisissez la première option, c'est vous qui vous déplacez il vous demande quelle zone de chalandise. Et là, tapez des mots-clés deux villes, deux territoires. Et ce n'est pas parce que vous avez mis Drôme que vous vous dites c'est bon, j'ai compris, euh, j'ai intégré Valence, j'ai intégré Montélimar, j'ai intégré Cré. Non. Tapez Cré, tapez Montélimar, tapez Valence, tapez Drôme, tapez Auvergne, tapez ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à en mettre un maximum. Il y a une liste, je ne sais plus combien, le maximum, mais c'est très, c est, c est plus de 20, je crois. Donc, allez-y, allez-y, allez-y, mettez des mots-clés de zone, de territoire. Parce que quand on va chercher, par exemple, un, un coiffeur à Montélimar, ça va aider. Ce n'est pas que c'est systématique, on n'est pas dans une logique d'annuaire, on est dans une logique casse blanche de Google. Il y a une question dans la salle. Oui, bonjour. Bonjour. Euh L'idée, c'était que moi, quand j'ai commencé ma, ma page Google My Business, comme c'est un marché qui peut être international, j'ai fait l'erreur de, de vraiment euh, mettre Paris, euh, voilà, etc. Euh, J'étais parti dans le monde. <rire> et en fait, ça ne marche pas. Il vaut mieux rester local, et, euh, quitte à développer autrement un, un marché Exactement. international ou, pas, ou Exactement. national, mais il faut vraiment rester local. Exactement. On est plutôt sur une, un référencement local, et par exemple, pour les sites marchands, un site marchand, on va se dire, bah par définition, il peut être un minimum national et pourquoi pas plus. Ce n'est pas grave, intégrer vos mots-clés locaux pardon, euh, en priorité. C'est vrai qu'un site marchand, il aura tendance à plutôt présenter le résultat du site marchand plutôt que sa fiche Google Business, même si le site marchand a une fiche Google Business, parce qu'il aura déterminé que son envergure était nationale. Dans la cartographie, deuxième point, euh, si vous avez à l'inverse un point de vente, vérifiez bien que le point physique sur la carte, soit bien un bon endroit. Et vous avez la main pour pouvoir le déplacer de 1 mm, et parfois, 1 mm, ça va changer un truc, qui est la photo Street View, qui apparaît par définition. Et il se peut que des fois, on, soit, on voit ça, et en fait, votre local, il est derrière. Donc, en déplaçant d'un millimètre mm sur la carte, on voit la bonne, le bon endroit, et voilà, c'est important de le préciser. Vous avez vu qu'ici, il y a des filtres, le filtre Note, le filtre Horaire. Ces filtres, c'est Google qui les propose, et il les propose différemment selon l'activité. Et c'est la catégorie d'activité qui va faire la, les filtres. Si c'est un hôtel, il va vous demander le nombre d'étoiles. Si c'est euh, je ne sais plus quoi. Les filtres changent et ce n'est pas vous qui maîtrisez. C'est selon la catégorie d'activité. Alors, petite astuce, petit conseil. NAP, euh, c'est ça NAP, ouais. Name, adresse, phone. Euh, votre nom, votre adresse et votre téléphone, écrivez-les de partout pareil. Euh, orthographiez-les de la même façon partout pareil vous, vous habitez 33 rue Saint Martin le Saint de Saint-Martin le ST si vous l'écrivez ST vous l'écrivez ST partout si vous l'écrivez ASINT vous l'écrivez ASINT de partout et quand je dis partout c'est votre page Facebook c'est votre, site, votre web. Euh, site web c'est euh, toute votre présence web euh, le nom l'adresse et le téléphone en gros vous allez aider Google à ce qu'il à ce qu'il identifie que c'est la même chose le nom l'adresse et le téléphone de partout et ça contribuera au troisième critère qu'on disait tout à l'heure, votre popularité. Donc, Du coup, par exemple, si vous avez une page je sais pas, Instagram très dynamique, eh ben, il va faire le lien avec votre fiche Google Business et ça va finalement apporter un plus à votre fiche Google Business. Quoi. Sur la fiche qui apparaît, en l qui apparaît à l'écran, vous avez vu qu'il y a les avis, et notamment avec la note. C'est la note qui apparaît, pardon. Euh, L'évaluation, donc, on en reparlera après, c'est de plus en plus, c'est très important et c'est de plus en plus important dans le fait d'apparaître dans ces trois-là. On voit même qu'il y a un avis qui a été extrait, ouais. euh, là, sur la, sur la capture d'écran. C'est assez nouveau. nouveau. C'est en fait, même quand vous allez sur une fiche Google Business, vous avez souvent l'avis le plus utile. Où, voilà, il en sélectionne certains qu'il estime qu'ils apportent plus euh, de, de valeur que d'autres. Donc, euh, effectivement, euh, vous n'avez pas la main pour le choisir, mais euh, si vous avez des avis qui sont bien rédigés, ça, souvent, ça, ils ont plus de chances d'être sélectionnés, en fait. Et ce qu'il rajoute aussi récemment, c'est l'ancienneté. Alors, si elle est existante, euh, trois jours d'existence, ça ne va pas le faire. Là, on voit sur le premier plus de 10 ans d'activité. En fait, il va essayer d'aider le lecteur à, choix, à faire des choix. Et un des choix, c'est l'ancienneté, qui est un facteur un peu de crédibilité, on va dire, à la vision Google. Mais ça, ce n'est pas vous qui maîtrisez non plus. Par contre, ça veut dire que dans votre fiche, il vous demande ce qu'il appelle la date de fondation. Donc, euh, n'hésitez pas à la renseigner, même si c'est récent, au fur et à mesure, ça va se cumuler <rire> et ça va apparaître. Les horaires d'ouverture, même si vous avez une activité qui n'a pas un commerce physique, renseignez-les au moins pour guider les clients à ce que je peux appeler ou pas, à ce que je peux contacter ou pas. Euh, et enfin, il y a deux call to action, deux actions possibles. Aller vers le site web s'il y a un site web et se faire géolocaliser si on est sur son mobile et y aller directement. Ces deux call to action changent en fonction de l'activité, ils ne sont pas toujours les mêmes. C'est perturbant, mais ce n'est pas vous qui maîtrisez là encore. Là, vous maîtrisez aussi sur la partie site web. Je sais pas, vous avez une activité qui a plusieurs volets, dont un volet qui est très local. Vous pouvez dans ce cas-là mettre l'adresse la, de la page qui a cette euh, dimension locale en lien sur votre fiche Google Business. Ce pas forcément la page d'accueil de votre site que vous allez mettre. Exactement. Ça va ou dépendre des activités. mais, euh, Or, mais vous, vous, Ou si vous n'avez pas de site, il vous demande simplement un lien URL. Vous pouvez mettre votre page Instagram, votre page Facebook. Euh, en tout cas, quelle action on peut faire pour aller plus loin Qu'est-ce que je peux faire pour en voir plus, pour en savoir plus Il y a une question, deux questions même. Je me pose une question parce que j'interviens donc en fait à domicile chez les personnes. J'ai créé ma, ma fiche Google My Business. Le problème c'est qu'en fait, euh, sur Google Maps, moi je suis géolocalisée. J'ai mon adresse personnelle qui apparaît et effectivement, on en a parlé tout à l'heure, J'ai pas spécialement envie, mais c'est ce qui se passe, alors j'ai peut-être fait quelque chose de... je sais pas. Alors il y a peut-être la réponse <rire> qui est proposée par quelqu'un dans la salle, donc c'est parfait. <rire> bonjour, euh, bonjour du coup moi j'avais au départ créé euh, bah, ma page avec l'adresse euh, physique puisqu'en fait on envoie les documents l'extrait euh, d'immatriculation, etc., donc, en fait, on a besoin d'un document comme ça pour offrir une page. Pas offrir une page si on n'est pas professionnel, on va dire. Oui. Donc du coup, l'adresse était précisée et mon propriétaire ne souhaitait pas qu'elle apparaisse. Du coup, j'ai attendu un petit peu et j'ai en fait euh, ben, j'ai changé l'adresse. J'ai enlevé l'adresse. Et ils ne sont pas venus me chercher. Et depuis, j'ai une adresse qui précise. Mais maintenant, je crois qu'en plus, ils ont ouvert le. On peut enlever l'adresse physique. Mmh. Mais ça, c'est récent. Ouais. Depuis un moment fait... de. Avant, il y avait vraiment une adresse physique, euh, voilà. un mais j'avais attendu quelques semaines et puis j'avais enlevé le numéro, j'avais pointé ailleurs sur la carte. En ouais. fait, on peut maintenant laisser l'adresse et, la et la faire disparaître du point de la carte. Ah. Ouais. C'est plus facile. On pouvait le faire avant aussi, mais maintenant, c'est beaucoup plus intuitif. Euh, ouais. Si vous voulez, on pourra avoir après. Mais pardonnez-moi, alors, ça... ça si le micro est très utile, mais euh, le, le, si on n'a pas de point sur la carte, comment on apparaît visuellement sur la carte Avec un, une zone de chalandise, zone, un, un, un périmètre qui est.. Qui est le nom, pareil, qui apparaît... Euh, euh non, le nom, il apparaîtra, le nom apparaîtra toujours, par contre, oui. dans la liste. D'accord, mais sur la carte, il n'apparaîtra plus. Parce que là, normalement, si, si. à côté de chaque si, point... il apparaîtra. Alors, il apparaîtra rond. Je crois, au centre de... C'est même pas un rond, c'est des fois des polygones. C'est des polygones, des polygones qui, qui tracent, en fait, sur la carte en fonction du, du, des mots-clés que vous avez tapés de, de territoire. Alors, euh, si, maintenant il a. Avant, il n'avait pas les départements, maintenant il les a. Donc, Drôme, Ardèche existent. auvergne euh, rhône alpes existe aussi, en tant que territoire. Mais ce n'est pas pour ça, hein, je répète, euh, qu'il ne faut pas renseigner les villes qui sont intégrées dans ces territoires. La deuxième mode d'affichage, hein, il, il est proche. On a l'impression que c'est le même, d'ailleurs. C'est dans, directement dans Google Maps. Vous allez chercher dans Google Maps. En fait, on ne se rend pas compte, mais la liste, elle peut être différente. Alors Généralement, c'est à peu près la même, mais l'ordre des fiches peut être différent. On est sur la même recherche, sur les mêmes mots-clés. Et l'apparition dans Google Maps peut être un tout petit peu différente dans la liste, dans l'ordre d'apparition. D'abord parce qu'il y a des annonces, mais aussi même dans la liste sans annonce, elle peut être un tout petit peu différente. Euh, et enfin, il y a la troisième mode d'affichage qui est directement, je sais le nom, je connais le nom et je vais chercher au hasard le moulin digital et là la fiche qui va apparaître à droite c'est la fiche issue enfin les éléments pardon sont issus de la fiche d'établissement mais pas que c'est pas le cas pour la fiche que j'ai choisie là mais il peut aussi aller chercher du contenu dans facebook par exemple et mettre l'évaluation facebook il va agréger des contenus qui ne sont pas uniquement ceux de la fiche google c'est là pour, ça vous montre un petit peu que google va agréger des choses va scanner et forcément il scanne tout le web et il le connaît très bien. Et pour les avis, des moments, il va prendre des avis, je ne sais pas, un restaurant sur Triple Vizor, par exemple. Il peut aller prendre les avis sur, sur d'autres établissements. Il peut récupérer vos événements, nous il récupère nos événements qui sont sur un outil qui s'appelle Eventbrite, il les, il, les met, euh, il les propose en fait sur cette visualisation-là. Donc ça c'est les trois modalités du coup, quand on est utilisateur de, de Google Maps et de, du moteur de recherche ouais. Google. Maintenant, quand on veut optimiser sa fiche euh, établissement. Parce que l'idée, c'est une fois qu'on l'a créée, ben, on veut qu'elle soit parmi les trois. <rire> si possible, la première. Alors, quels sont les. Alors, attention, on n'a pas. L'algorithme de Google, on ne connaît pas par cœur. Pas tout à fait, ils ne nous, nous ont pas appelé encore. Hein. Mais mmh. on sait qu'il y a des choses qui euh, sont importantes. Alors, on, a, on, re, on va le redire, mais il y a des choses qui ne vont pas bouger. Votre nom, votre adresse, votre téléphone ne vont pas changer. Donc, ça, c'est des choses qui vont être insérées une première fois. Rappelez-vous, le NAP, c'est important. On, on écrit la de la même pareil. manière, de partout. Il y a des photos qui sont un peu spécifiques, la photo de votre logo et la photo de votre couverture. Parce qu'en fait, votre fiche, on peut y accéder aussi et avoir une photo, un bandeau de couverture. Donc, c'est deux photos un peu particulières que d'ailleurs, on peut nommer. C'est les seules qu'on peut nommer. Les autres, on ne peut pas les nommer. Donc, on peut mettre un titre lorsqu'on l'a uploadé. Euh, la localisation géographique, on en a parlé. Soit un point, soit une zone de chalandise. La catégorie d'activité, on remet en gras parce que ça devient quelque chose de très important. N'hésitez pas à aller voir vos concurrents pour savoir ce qu'ils ont mentionné et vous caler un peu là-dessus. Les horaires, la description. Description. Vous avez 750 caractères pour décrire ce que vous faites, ce que vous êtes. Que... N'hésitez pas à intégrer des mots-clés dans cette description et notamment des mots-clés géographiques. Parce que là, vous pouvez redire, notre entreprise basée à Valence propose des services sur l'ensemble du territoire de la Drôme. Et là, vous avez poussé des mots-clés géographiques supplémentaires. Vérifiez bien d'aller au maximum de mots, euh, ça serait bien d'avoir 748 caractères. Allez proche de la, de la limite puisque plus vous allez en donner, plus vous allez en donner aux visiteurs, sachez que ce texte-là est visible. Alors on ne le voit pas souvent parce qu'il est en bas de la fiche, mais en fait il est visible et en plus de ça vous allez aider Google à mieux vous comprendre. Et donc la fameuse pertinence qu'évoquait Xavier au tout début. Une question sur le chat je crois. Ouais. <coughs> Pourquoi euh, c'est important est-ce est -ce que c'est important déjà de nommer euh, les images, son logo ou des images de ses produits Et euh, est-ce que les, les, les visiteurs, est-ce que euh, Google euh, a la propriété de ces images Comment je fais pour qu'elles restent à moi Alors nommer les images, euh, ça va dépendre. On, on va en reparler après. Ça reste une bonne pratique. Est est une bonne pratique. On n'est pas certain sur le référencement local que ça a un impact énorme. Mais en tout cas, c'est comme en référencement naturel, on, on nomme ces images. Alors, quand on dit nomme, c'est le fichier. Hein. Oui, c'est nommé le fichier. Le fichier JPEG, au lieu de qui 1, 2, 3, 4, JPEG, et ben vous allez mettre le nom du produit et surtout, moi, c'est un conseil qu'on donne toujours en référencement naturel, vous mettez le nom de votre entreprise dedans. Devant Par exemple, entreprise, le moulin digital. Tiré et des mots clés. Fait tir référencement local. Ouais. exactement Et, et un, un mot-clé géographique. géographique. Exactement. Et ça, j'ai vu effectivement des, euh, des optimisations un peu avancées où, on, quand il quand y avait une logique géographique sur la photo, il ne faut pas le faire pour des photos qui n'ont rien à voir avec la ville, mais on peut mettre effectivement un nom de la ville qui peut également aider. Enfin. Quant à la propriété euh, ben La propriété... Euh, on, on reste sur une logique euh, c'est votre photo certes, mais ouais. vous l'avez positionné sur Google, donc quelqu'un peut l'enregistrer voilà. vous ne maîtrisez plus en fait. Hein. Ouais. C'est à vous de choisir en fait, euh, je pense notamment aux produits, j'imagine que c'est un petit peu ça la question quand on va uploader des photos de ces produits, c'est même un objectif, rappelez-vous, la thématique, c'est se rendre visible. Donc c'est rendre visible ce que l'on propose aussi. Si c'est un proto euh, qui est hyper secret, voilà. il ne faut peut-être pas, pas le poster. Voilà. Exactement. Oui, il y a une question, je crois, Marie. <rire> euh, on avait mis également un lien vers la page, de, la page web, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément la page d'accueil de votre site, ouais. ça peut être d'autres pages ciblées ou une page euh, réseau social. Ouais. Et on a un peut en mettre qu'un par contre, il n'y a qu'une URL proposée, on ne peut pas mettre un lien vers un réseau social, en tout cas pour l'instant, et vers un site web, il n'y a qu'un lien URL. À vous de choisir lequel est le plus pertinent pour donner du contenu supplémentaire aux visiteurs. Oui euh, Sur les photos, en fait, on peut intégrer dans la photo. Moi, c'est ce que j'ai fait sur certains produits. J'ai mis mon, ma marque, en fait, avec un. Mmh. Un, ça, un bah watermark voilà. par-dessus. Ouais. Ah, ouais. sur la photo Oui, oui mmh. en train de vivre. Du coup, euh, si il cap cap les captures, Exactement. ils zoomer. Peuvent... Exactement. C'est une marque, bonne pratique. C'est une quoi, possibilité, oui. Moi, il y a mon adresse. Et notamment, alors là, concernant. Le nombre d'URL qu'on peut rajouter, euh, moi j'ai eu un accompagnement euh, numérique, quelqu'un qui est venu à mon atelier, qui m'a accompagné sur ma page Google, mais j'avais déjà fait, elle était déjà là, et je lui pose la question, est-ce qu'on peut rajouter un lien sous une photo, parce qu'on peut mettre des produits, mais ça on verra après j'imagine, est-ce qu'on peut rajouter un lien URL vers ma boutique, c'est un e-sum-up, c'est pas une boutique Shopify, c'est pas une boutique qui est référencée. Okay, c'est un lien de ouais. paiement, c'est un lien où on non peut bon. acheter. On peut okay, voilà. okay. Et en fait, ça m'a. il m'a dit bah oui, pourquoi pas. Et j'ai mis des liens euh, sum e-commerce euh, e et ça m'a planté mon Google euh, pendant huit semaines. Ah, vous avez mis ouais. des liens de paiement dans votre fiche Des liens qui allaient vers le site D'accord, okay. d'achat. C'est comme un site. Alors, normalement, si c'est justement, c'est ça l'intérêt c'est que dans oui, les fiches oui. produits qu'on peut battre sur Google. Il y a un qui est C'était dans les fiches produits vous aviez fait Oui, c'est dans les fiches produits, mais je pense qu'il faut des sites qui sont référencés Google, c'est-à-dire Shopify. Voilà, il faut que le site il soit euh, accueilli, c'est comme dans Facebook. Ils n'accueillent pas tous les sites de e-commerce. Donc okay. okay. okay. Méfiez-vous de, de quel site vous mettez sur mmh. les produits. Okay. Okay. Euh, il se trouve que maintenant, Google, a, on vous le disait, a fortement évolué sur cette fiche-là. Hein, et Aujourd'hui, il rajoute des champs. Nouveau, très régulièrement, et notamment il a rajouté, alors ça fait déjà un petit moment, mais euh, les rubriques d'activité produits et services. Vous avez la main pour mettre tout votre catalogue de services, tous vos catalogues de produits. Et il vous demande des catégories d'activités, des sous-catégories d'activités, et des produits ou des services. Et vous pouvez proposer l'ensemble de votre offre. C'est là qu'il faut mettre un lien, je crois. Et là, vous pouvez mettre un lien. Si vous avez une page qui parle de ce produit sur votre site web, vous pouvez mettre un lien vers ce produit. Alors, je Direct crois que nous, on le fait pour les, les bureaux de coworking, ici. Donc, on a notre bureau, par exemple, euh, la salle de réunion, la turbine. On a un lien qui, euh, qui sur notre site qui parle de la salle de réunion, la turbine. Alors effectivement, si vous avez un site marchand, ça vous impose. Il mmh. n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas synchronisé. Il va falloir mettre à jour. Donc, à vous de choisir si vous voulez mettre oui. l'entièreté de votre catalogue ou juste quelques éléments de vos offres de services ou de vos offres de produits. Et peut-être ce qui s'est passé marché. pour vous, c'est qu'il a considéré que le lien ne correspondait pas tout à fait au produit. C'est sans doute ce qu'il a dû se produire. Et puis, il mmh. y a des attributs qui sont proposés maintenant. Alors, les attributs sont très particuliers. Aujourd'hui, c'est est-ce que l'établissement est géré par une femme Est-ce qu'il est LGBT friendly Il y a deux, trois attributs, ouais, ouais. mais il est en train de les développer de plus en plus. Et aux États-Unis, il en a sorti plein aujourd'hui. Et ils vont arriver en France, pour, en Europe, progressivement. Et c'est un moyen, par, par, des mots, par des cases à cocher, hein, de donner de l'info sur des catégories de qui vous êtes, en fait. <rire> Je parle d'activité. Mais ça reste en développement aujourd'hui. Il hein, n'y a pas grand-chose. Par exemple, il y a accessibilité handicapée. Ça, c'est important, ça donne quand même des informations importantes euh, au niveau des toilettes, par exemple, et au niveau des sièges, enfin des, des, établis, des postes de travail, pardon. Alors, oh oui, parlant des images, <rire> on va y revenir. Ah euh, oui. Ça, par contre, c'est un moyen de faire vivre. Autant, ce qu'on a vu avant, c'était des informations qui ne bougeaient pas trop, qui étaient plutôt statiques, et que nous n'allions pas trop changer. Celle-ci, par contre, elle va changer et elle doit changer. Puisque c'est l'un des critères qui font que vous apparaissez dans le Google Local Pack, c'est est-ce que la fiche, elle vit ben C'est assez facile de faire vivre une fiche simplement en postant régulièrement des photos. En gros, vous avez 45 photos. Ne postez pas vos 45 photos d'un coup. Postez-en 20, puis 10, puis 3, puis 1, puis 4 régulièrement. Ça permettra d'une part de faire vivre votre fiche pour le visiteur, mais aussi surtout pour Google. Et peut-être précision sur les photos, c'est bien d'en avoir pas mal aussi. Euh, alors au on les feuilletonne, mais effectivement, il faut, il faut en proposer beaucoup. Il ne faut pas juste mettre trois photos et puis après euh, se dire on, on va attendre que ça vienne. C'est bien d'en mettre beaucoup. Il y a une autre astuce, c'est de, de laisser la localisation sur vos photos. Quand vous prenez des photos avec un smartphone, vous avez la localisation souvent qui est activée. Et ben, vous laissez ces informations de localisation qui s'appellent EXIF, en fait, qui sont des informations qui sont propres au fichier photo, vous les laissez à l'intérieur parce que vous les laissez liés à la photo, parce qu'en fait, il euh, y a la localisation de là où vous avez pris la photo. Donc si c'est la même adresse que votre entreprise, bah, finalement, ça va l'aider aussi à, à comprendre la dimension locale de votre activité. Et si ce n'est pas le cas, on a jamais mis un site là qui permet de le faire. Alors, il permet de le faire sur 5 par jour, en, en gratuit. Et par exemple, c tu dis que c'est parfois activé sur les téléphones ou pas. Et si ce n'est pas activé, vos, vos photos ne sont pas taguées euh, en géographie. Et cet outil-là permet d'aller mettre latitude et longitude pour euh, comme comme comme information dans la photo. Et quand vous l'uploadez euh, dans votre fiche Google, bah, ça intègre en fait les critères de géolocalisation. Vous pouvez prendre votre galerie sur votre téléphone. Vous avez souvent les trois petits points en haut à droite. Vous regardez information sur le fichier et là il vous, il vous donne les informations de localisation. Ça. Et s'il y en a pas, c'est qu'elles ne sont pas activées sur votre téléphone. Alors il y a. Une question, c'est sur euh, les photos. Est-ce que pour ceux qui essayent de faire euh, de l'optimisation de leur temps, est-ce que lorsqu'ils publient une photo sur les réseaux sociaux, ça peut aller directement là-dessus ou c'est deux, deux actions déconnectées avec euh, Alors, avec euh... Je pense qu'il ah, il faut faire deux, deux actions à mon avis. Hein. Enfin, je n'ai pas d'outils qui permettent de, de poster une avec photo euh... Sorfi peut-être un outil, mais après vous pouvez mettre la même, hein, évidemment, vous pouvez mettre la même sur les réseaux sociaux et sur Google Business. Et après, euh, dans le chat, grâce à David et Julien, on a euh, des réactions par rapport à l'intervention de Madame tout à l'heure. Les liens SumUp sont comme les liens PayPal, ils sont blacklistés. Euh, et d'ailleurs, ce type de lien depuis longtemps, euh, il ne vaut mieux pas les tester, sinon vous risquez vous-même d'être blacklisté par la suite. Parce que ce sont des liens de paiement. Ce ne sont pas des sites de vente en ligne, ce sont de... des liens de paiement. En fait, c'est ce des a... liens que vous donnez pour, euh, pour que votre client vous paye euh, une fois qu'il a choisi d'acheter le produit. en fait. Exactement. Hum. Euh, Un truc à vérifier, c'est votre photo Street View qui est automatiquement proposé par Google dès que vous avez géolocalisé votre adresse et celle-ci peut être surprenante. Moi, j'ai eu une cas d'une commerçante où les photos de view c'était des poubelles. Et en fait, il faut juste déplacer le point un tout petit peu et en fait faire comme ça, et la photo, c'était derrière. En fait, ouais, le commerce, c'était derrière et les poubelles, c'était derrière. Après, ce pas toujours à jour. un hein, Street View, vous avez des photos qui ont 10 ans, donc euh, le bâtiment, des fois, il n'existe pas. Là, malheureusement... Euh, si, vous pouvez... alors. Oui, ça change. Oui. Et puis, vous pouvez proposer vous-même vos propres photos 360. Alors après, ça impose d'avoir euh, soit l'appareil photo qui va bien et de le faire correctement, soit de passer par un prestataire référencé par Google et qui, lui, va faire cette photo, cette fameuse, ces fameuses photos 360. Mais euh, bah, nous, par exemple, on l'a fait sur notre site ouais, web. Ça hein. fait un street view à l'intérieur, en fait. Voilà, là, tout simplement. vous avez un street view et on peut se balader dans le moulin digital euh, comme si on y était euh, sans le café. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on a parlé de Google Maps et de Google Search, mais il y a Google Images aussi. Et finalement, de de taguer ces photos euh, régulièrement, d'en poster régulièrement dans Google, ben vous prenez la place dans Google Images, et si je tape le moulin digital, qu'est-ce qui sort dans Google Images Plus vous avez d'images qui, qui, qui pointent, parce qu'une image dans Google Images, elle va pointer vers quelque chose, qui pointe vers le site Google Images, euh, le, le moulin digital, pardon. C'est intéressant pour vous. Testez-le, testez votre nom de marque, testez votre nom d'entreprise sur Google Images, et voyez ce qui sort comme image. Et, progressivement essayer, parce que pas, pas vous qui choisissez, mais essayez de prendre la place au maximum sur Google Image. Question par rapport à ça Juste plusieurs choses. Par rapport à Google Images et par rapport au profil euh, business, est-ce qu'on peut télécharger euh, beaucoup de photos Parce que j'ai lu qu'on pouvait mettre a priori 100 photos maximum. Non, non pour plus. pas de plus. Non, il n'y a pas de limite. Non, non, il y a, y a Enfin, en tout cas, moi j'ai vu des entreprises qui en avaient beaucoup plus que 100 et il y avait... Mais je ne crois pas qu'il y ait de limite. Oui. Juste, euh, une question. Euh, au même titre que la mise à jour du contenu optimise le SEO sur un site web, est-ce que là c'est pareil pour la description d'une page My Business Est-ce qu'il faut régulièrement oui. la mettre à jour C'est ce qu'on dit. Ce que sur le mot animé, la vie de la fiche est un critère fort pour la faire remonter dans le, dans le Google Pack. Donc Il y a la description, mais il y a les posts aussi, on va y, venir voilà. y venir après. En fait, il y, y, y, y a, y a trois postes, éléments pour pouvoir faire vivre une fiche. Les postes, on va y venir, les avis et les photos. Et c'est trois éléments qu'il va falloir aller chercher pour faire vivre votre fiche et qui vont vous faire remonter ou pas. est-ce qu'il vaut mieux faire beaucoup de volume d'un coup ou, euh, non. ou plutôt un peu tous les jours euh, enfin, tous ah, les Pas fois. tous les jours, mais, euh, assez enfin, ré mais ouais, ouais, régulièrement. régulièrement. Ça participera justement à faire vivre la fiche plus fréquemment. Après, ce n'est pas le même investissement que sur un réseau social. Ouais, C'est-à-dire que vous vrai. êtes quand même sur plutôt une fiche. Hein. D'ailleurs, on est bien une fiche Google, on n'est pas sur, euh, <coughs> sur quelque chose où on fait beaucoup d'interactions, même s'il développe aussi l'interaction, je crois qu'on le mentionnera, il développe aujourd'hui euh, un système de messagerie interne pour pouvoir faire euh, du chat en fait directement dans les fiches Google Business. C'est des choses qui sont en train de tester, mais qui sont peu, peu développées aujourd'hui. Par exemple, bien. si j'ai deux avis clients le même jour, est-ce que j'ai intérêt à, à répondre euh le lendemain au 2 ou à un alors, cette semaine et puis un autre la semaine prochaine Alors, alors je répondrai au client <rire> directement parce suite. que c'est le client qui... D'abord, finalement, le, le, la partie sur-optimisation du référencement local est peut-être moins importante que la satisfaction euh, du client. Et puis même euh, même pour les autres, il ne faut pas oublier que de montrer que vous êtes là tout de suite, c'est pas forcément que pour Google, c'est aussi pour les autres visiteurs qui voient ça. Donc euh, non, répondre tout de suite. Et justement, bah, puisqu'on parle des avis, on y vient. qu'il certains professionnels qui, beaucoup, bah, qui, vont, qui vont utiliser maintenant euh, l'application Stridu comme euh, Marie fait avec Maps et l'application Mobile Stridu elle, elle va être supprimée parce que Google a estimé qu'il y avait des redondances avec euh, le avec reste. Maps. Ouais. Et ils vont tout, tout basculer sur Maps. en fait C'est pareil comme pour, pour l'application Google My Business qui a été supprimée. D'accord, alors je vais supprimer... Euh les photos 360 dans l'application Trisview, j'enlèverai ce dans temps Dans l'application Maps <rire> Par Maps, tout le monde passera voilà. par Maps, c'est un peu leur, leur souhait, je pense, de rationaliser un peu là-dessus. Et puis, euh, on, on parle des images, mais maintenant, on peut mettre des vidéos. Hein. Ce n'est pas que des images, vous pouvez poster vos vidéos dans votre fiche Google aussi. Hein. Donc, ce n'est pas que statique, c'est aussi des vidéos. Les avis, alors c'est très important les avis et même c'est de plus en plus important. Alors bien sûr, pourquoi parce que, les, parce que ça est important pour tout le monde. On va se donner une sorte de rassurance, on va se donner une envie d'y aller ou pas, en fonction aussi beaucoup des avis. Et donc comme Google a bien compris ça, et bien il se dit si tout le monde cherche à se rassurer par les avis, et bien je vais prendre en compte ce critère comme un critère de plus en plus important. Alors, pour les avis, euh, bah bien sûr que hum, c'est un peu compliqué parce qu'on en a tous marre aussi d'être sollicité pour avoir des avis. Il faut être clair. En tant, que en tant que client, on nous demande des avis tout le temps, on nous le redemande, on nous le re-redemande et on en a marre. Donc, essayez de ne pas saouler vos clients. Mais quand même, il va falloir aller en chercher un peu comme ça. Euh, et donc, d'encourager bah, les gens qui sont satisfaits. Si ça ne te dérange pas, moi, ça m'arrange. Okay. Et vous avez tous j'espère, des clients satisfaits, et vous aurez tous des clients qui vont devenir presque des gens proches, voire pas des amis, mais des gens proches, et c'est avec ceci qu'on peut se permettre de le faire. Pas forcément une campagne de spam, de mail à tout le monde en disant, « Oui, merci, bonjour, on est en 1er janvier 2023, on n'a pas eu d'avis de votre part, c'est bizarre, comment ça se fait, pourquoi vous n'avez pas mis un avis ?» Parce que ça arrive pas mal, ça. Hein. Donc ça, c'est un peu la, la démarche qui va aboutir euh, à l'inverse. Deuxième méthode aussi, c'est peut-être d'inciter vos clients à mettre des avis. Vous avez un commerce, vous pouvez mettre par exemple un petit QR code sur, euh, sur la porte d'entrée ou près de la caisse. Là, vous êtes euh, satisfait, laissez-nous un avis. Hein. Votre avis compte, euh, donnez-nous votre avis. Vous pouvez demander à Google l'autocollant Google. Et ça, vous le mettez sur votre caisse. Et juste ça, ça change. ça donne oui. l'info que vous avez une fiche Google. Euh, deux, trois choses sur les avis, le volume, la tendance et la fraîcheur, le volume plus de 10. Symboliquement, stat, euh, psychologiquement, pardon, une fiche qui a 9 avis, ok, une fiche qui a 11 avis, ah, c'est bizarre mais ce cap est important. La tendance, euh, plus de 4,4 c'est un peu, c'est des études qui le montrent, mais en fait en gros plus de 4. Une fiche qui a 3,9 c'est inquiétant, une fiche qui a 4,1 c'est rassurant. Donc, ça veut dire que le cap, le cap de 4, l'évaluation de 4, et franchement, sur Google, c'est facile d'avoir plus de 4. C'est peut-être moins facile ailleurs, mais ici, c'est Demander des avis avec plus que 4, voilà, c'est ça. <rire> et sachez, euh, sachez aussi que vos clients peuvent mettre un avis juste par des étoiles. Ils ne sont pas obligés de rédiger un texte qui est quand même assez contraignant, assez engageant. Là, ils peuvent mettre juste des étoiles et valider, et ça suffit. Et, euh, je crois que je l'ai mis, voilà, en bas sur l'écran, là, vous avez un lien que vous pouvez récupérer et qui fait que les gens peuvent aller directement sur l'endroit où ils peuvent mettre les avis. Donc, ils ne sont pas obligés de retourner sur votre fiche, de dire c'est où, est-ce que je fais, comment je fais. Guidez-les, aidez-les pour aller directement. Il euh, y a une question, Marie. Euh, poste, euh, je, je rajouterai pas pas juste avant la question, euh, les avis, aussi une optimisation euh, que, que j'ai vu également sur différents, euh, différentes formations en ligne, euh, ça va être d'avoir des, euh, des villes dans la vie. C'est-à-dire que si la personne dit euh, super euh, chauffagiste euh, ou plombier à Valence, et ben ça va servir votre référencement local. Et c'est d'autant plus important pour les personnes qui ne sont pas à Valence. On sait que par exemple, la recherche d'un métier plus Valence, elle est très fréquente. Si je sais pas, vous habitez plutôt en périphérie, vous allez av avoir plus de mal à ressortir sur Valence. Et si vous avez des avis avec le mot de la ville en question, alors là encore, hein, c'est difficile, <rire> difficile de demander ça, mais bon, euh, euh, si vous avez des avis qui, qui, qui, qui à l'intérieur du texte, contiennent une localité, ça a un impact assez fort sur votre référencement local. Euh, oui, donc moi j'ai eu un avis d'une en fait, cliente euh, qui n'a pas été visible sur euh, Google, alors qu'il n'y a pas de terme euh, inadéquat ou quoi. Donc j'aurais voulu savoir ce qu'il fallait faire quand euh, la ne pouvait pas être visible en fait sur.. Euh, sur la page. Mais c'était motivé ou euh, non Comment Google a motivé pourquoi l'avis n'était pas visible Mais Il y a marqué les processus et systèmes de modération de Google ont identifié du contenu susceptible d'être une interaction artificielle. <rire> il est possible que votre contribution est aussi enfreint d'autres règles. Okay. Voilà, donc je suis allé voir dans les détails. Ils disent que parfois quand il y a des mots qui sont répétitifs par rapport aux autres avis, enfin moi je fais du massage par exemple, massage, massage, massage, massage, est-ce que c'est ça qui fait... Franchement, je, je difficile à dire. Ils ont leurs règles. Bah, voilà, euh, c'est difficile à dire. Je ne sais pas. Ouais, alors, bah non, moi non plus. Je... Non, il non, n'y a pas de. Là, c'est les règles de Google qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et... On propose à Google et c'est lui qui dispose. Hein. Ça reste ouais. toujours la même logique en référencement. Hein. On n'a pas... Massa, un mot pour eux. Possible. Euh, possible. Pour oui, mais. On a... ah. dans, euh... ouais. bah, comme c'est tout automatisé, à mon avis. Euh... Oui, oui c'est tout. C'est très automatisé. Pourtant, le, le et pourtant. Et pourtant, le, le commentaire d'après, je sais qu'il y a une activité, ça n'a pas... Oui, moi j'ai eu, euh, eu un problème comme ça, j'ai une cliente, ça fait plusieurs fois, où elle me dit ben, « j'essaie de te laisser un, un avis et à chaque fois il n'apparaît pas. » Et moi j'ai une notification comme quoi il a été supprimé. Et en fait, euh, la raison que j'ai pu identifier, je ne sais pas si c'est vraiment ça, c'est que c'est une cliente qui est en Suisse et que du coup, euh, ben, normalement, euh, Google My Business, c'est censé être du local et qu'ils estiment que c'est certainement un faux avis ah. parce qu'elle elle, n'est pas euh, sur place. Sauf que moi, je suis graphiste. Donc, euh, mes clients peuvent être... Même si la majorité de mes clients sont en Dromardèche, j'ai quand même parfois des clients qui viennent d'un peu plus loin. Et ta zone de chalandise, tu n'avais pas intégré la suite ouais, ah, moi, je suis positionnée pas... en lo, en, mmh. avec un ouais, point ouais, ouais. sur Valence et pas en zone de, en zone de chalandise. En même temps, je n'aurais pas mis la Suisse dedans. Oui, c'est pour ça. <rire> oui. Oui, pour ça moi, j'ai le cas sur un client en fait, qui est dans le secteur du CBD. Et donc, on des termes cannabis. Ah oui, là. Et oui. pareil, ils sont, euh, la vie C'est mal, ça. Bon, là, là franchement, on n'a pas de ouais. solution non, miracle. Mais on le retour d'expérience est mais intéressant. Mais voilà, des, des moments, euh, on ouais. est bloqué et on est un peu devant un mur. Hein. On ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est de. Peut-être que tu demandais trop publier un avis différent, je ne sais pas. Enfin... Et oui, oui, forcément. Mmh. Il euh, y a une petite astuce aussi, c'est que les local guides, vous savez, c'est les gens qui sont, un... vous pouvez tous être local guide. Euh, c'est des gens qui sont référencés pour être un petit peu, c'est des avis un peu supérieurs. En gros, c'est des avis qui ont une note supérieure selon Google et qui vont vous donner un poids supérieur. Si vous connaissez des gens qui sont local guide, c'est encore plus important. offrez leur le café, offrez leur le café, et vous pouvez vous-même être local guide. Et du coup. Ça veut dire que vous allez pouvoir aussi mettre des avis vous et Google va vous rendre l'appareil. Quelque part, il y a une notion de, ah, vous êtes local guide. Alors, local guide, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez demander à d'être référencé local guide et vous avez une note qui va de 0 à 10 en fonction du nombre d'avis que vous allez laisser euh, auprès d'autres établissements de votre territoire ou de, dans votre pratique de vie professionnelle ou personnelle. Et vous allez pouvoir monter et au-dessus de 4, vous devenez un, je ne sais plus comment ça s'appelle, un local guide, super euh, un super local guide, super 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Et du coup, ça va permettre de vous identifier comme étant quelqu'un de plus authentifié presque par Google. Et ça va jouer aussi pour le poids de vos avis clients. que Les commentaires Donc, se... apparaissent souvent avant les autres aussi. Oui, exactement. Et ils donnent, en gros, c'est un coup de tampon qui donne nos avis supplémentaires. Et vous avez vu que sur le partage d'avis, ils vous proposent WhatsApp, Facebook, email, ils vous aident. Et WhatsApp, c'est pas mal, hein. Si vous avez une relation WhatsApp avec un, un client ou quelqu'un, un petit WhatsApp, euh, et en fait, si ça ne dérange pas, comme on, on s'est vu ce matin et que ça s'est bien passé, euh, le plus vite possible. Parce que plus vous laissez du temps passer, plus la perte de relation avec le client se fait et du coup, ben, on a moins envie de mettre un avis. Et enfin, troisième modalité pour faire vivre sa fiche, c'est ce qu'on appelle les postes. C'est un peu le mo même mot que sur les postes réseaux sociaux. C'est pas tout à fait pareil, mais quand même. Euh, c'est une une petite information qui apparaît 7 jours, sauf pour les événements, parce que les événements, c'est entre le moment où vous la postez et le, moment et le jour de l'événement, donc ça peut être plus long. Et sinon, ça dure 7 jours et c'est un moyen de présenter des offres, des nouveautés, des événements ou des produits. Or, vous formaté, avez hein. tous des offres, vous avez tous des nouveautés, vous avez tous des événements et tous des produits, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça, c'est très bien fait. Vous pouvez mettre des photos, du texte, du titre, du description, un call to action, un lien vers quelque chose qui va vers une inscription à un événement, qui va vers une fiche produit, qui va vers un article de blog sur l'actualité, qui va vers quelque chose. Et en gros, c'est un très, très bon moyen de faire vivre sa fiche et d'aller guider les gens pour aller ailleurs que sur sa fiche, vers un contenu plus vivant, plus actualité plus euh, en lien avec votre vie professionnelle. C'est assez rapide à faire. Hein. Vous avez une image, un titre et un bouton. Hein. C'est euh, assez, assez direct. Hein. Et Les quatre catégories sont vraiment les quatre catégories proposées. Des offres, des nouveautés, des événements et des produits. Nouveautés, euh, on a tous des nouveautés. Hein. On a une question sur le chat. Oui, oui c'est Nicolas qui demande comment modérer les avis on sur la pas. fiche Google. On ne peut pas, si ce n'est, signaler un avis. On peut signaler un avis et il faut motiver la, le signalement de l'avis et par contre, ça, ils sont vraiment réactifs. Si le signalement est considéré par eux comme justifié, ils suppriment l'avis dans la, dans la foulée. Moi, j'ai eu un, le cas d'un avis, à l'inverse, trop positif. Mais trop, trop positif. Ce <rire> n'était pas sur le commerce, c'était sur la personne qui tenait le commerce. <rire> du coup, ben voilà, la personne a signalé et dans l'heure qui suivait, c'était supprimé. Mais sinon, les, les avis ne sont pas modés. Ils sont proposés, vous pouvez répondre. Et il faut répondre. En gros, ils ne l'enlèveront pas si l'avis ne vous plaît pas, quoi. si l'avis est négatif. Si c'est un avis, euh, non, mais est pas gentil. Si bah. c'est hors sujet, si c'est diffamant, là, ils pourront l'enlever. Mais vous êtes tous bons. <rire> mais c'est vrai, vous êtes tous bons dans votre activité. Euh, si vous êtes tous bons dans votre activité, bah ça, les avis seront en face très bons. Euh, sinon, on se fait euh, gentiment chambrer par Damien qui nous demande comment se fait-il que le moulin digital n'est pas encore local guide <rire> C'est une question d'heures <rire> Et vous avez des stats Vous avez accès à vos stats de votre fiche Et vous allez être surpris Vous allez être surpris du nombre de gens qui viennent voir votre fiche Vous allez être surpris du nombre de gens qui viennent voir vos photos et Vos photos elles sont vues De façon incroyable et par rapport à votre site web Vous allez être surpris du fait que votre site web A, beaucoup, a de stats beaucoup moins fortes Parenthèse sur les photos C'est vos photos ou celles des personnes Qui ont laissé des avis et des photos nous, je sais qu'on a une photo de, de, qui, qui est liée à des avis, qui est plus réussie que les nôtres hein, du bâtiment. Donc euh, elle a beaucoup beaucoup de vues cette photo. Hein. Et spéciale dédicace aux restaurateurs qui voient des photos de leurs produits et de leurs plats, des fois, wow, <rire> à l'inverse. Qui sont pas forcément très... Prendre une photo d'une assiette à moitié manger, euh, c'est pas sûr. Euh, et ça arrive tellement souvent pour les restaurateurs, les pauvres. <rire> Mais là encore, on... on peut rien faire. Si ce n'est en rajouter les vôtres. <rire> C'est ça, ça l'intérêt. Et alors, par contre, le, le visiteur, lui, il peut choisir les photos prises par le propriétaire et les photos des clients. Les stats, vous allez pouvoir voir, alors c'est six mois maximum. Avant, c'était trois mois. Il a augmenté un petit peu. Maintenant, c'est six mois maximum. Vous allez pouvoir voir euh, le nombre de gens qui ont interagi avec votre fiche, comme on interagit avec une fiche. Appeler, se faire guider, aller sur le site web. Des gens qui ont fait une action via votre fiche. Euh, ça, c'est celle du moulin, je crois. Ouais. Ouais. Euh, vous allez pouvoir voir aussi je passe vite fait les, ben ça c'est les actions euh, donc les oui. actions, oui tu, tu les as précisé, il euh, y a quelque chose euh, dans, dans les stats il y a un truc qui est pratique c'est comment, euh, comment les gens vous ont découvert il me semble, je ne sais oui, pas si on a une carte d'écran. Voilà, voilà c'est celle-ci, euh, donc est-ce qu'ils est qu sont venus depuis un PC ou depuis un mobile le plus intéressant euh, également euh, quels sont les termes et les mots-clés qu'ils ont saisis, donc, le plus la, plus la plupart du temps ça va être votre nom parce que quelque part, on cherche un numéro de téléphone, on tape votre nom. Mais après, vous pouvez voir si vous avez fait un travail d'optimisation du coup, de votre référencement local, ce qu'on avait fait nous sur la partie coworking. vous pouvez voir si vous commencez à avoir des mots-clés qui sont liés à, à cette optimisation-là. Et donc, du coup, bah, ça vous permet d'évaluer un peu vos actions. Quoi. Dans un coup d'œil, vous pouvez évaluer un peu si ça, si ça a fonctionné ou si vous êtes référencé que sur votre nom. Bah, il faudra peut-être agir un peu plus pour faire des postes ciblés, etc. etc. Et inversement, des fois, c'est des mots-clés qui ne sont pas les vôtres et qui ne sont pas choisis par vous. Mais ça veut dire que vos mots-clés, il va falloir les repousser un peu plus dans vos descriptions, dans vos posts, dans, dans, les vos, avis. dans les avis ou dans les photos. Donc pour être dans Google Local Pack, les fameux trois, là, on fait une petite récapitulative. Le premier élément, c'est d'avoir ah, euh, une fiche complète. Il y a plein de champs aujourd'hui, renseigner un maximum de champs dans cette fiche-là et d'avoir des informations entre guillemets pertinentes, ça veut dire euh, transparentes sur qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes. En gros, des mots-clés génériques, des mots-clés spécifiques et des mots-clés géographiques. Euh, la notoriété, ça c'est ailleurs que sur votre fiche Google. Google va scanner ce qui se passe et il va voir ce qui se passe sur vos réseaux sociaux, il va voir ce qui se passe sur votre site web. Votre site web, est-ce qu'il est... -ce qu Bien mobile Est-ce qu'il est bien affiché sur un mobile Ça compte énormément sur la suite. Euh, votre site web, est-ce qu'il est mis à jour Votre site web, est-ce qu'il a de la fréquentation <rire> Est-ce qu'on est qu parle de localisation aussi sur votre site web Ah Après oui, ça c'est hein, très ça important. Euh, est-ce qu'il y a des pages un peu ciblées qui parlent de, de ville, etc. Donc la notoriété et la complétude de la pertinence de l'affiche, ça c'est vous qui maîtrisez. Ce que vous ne maîtrisez pas, c'est la proximité. Où est-ce qu'est le visiteur par rapport à là où vous êtes Et ça vous ne maîtrisez pas. C'est le seul élément que vous maîtrisez pas. Donc on vient de voir à l'instant qu'il y a des choses qui se passent ailleurs que sur votre fiche Google, ailleurs sur le web du contenu local. Et qui vont contribuer à votre référencement local. Et la première chose, c'est votre site web. Et dans votre site web, euh, ben vous allez pouvoir mentionner votre activité et votre lieu. Espace de coworking à Valence, Boucherie à Montélimar. Et ça, vous pouvez le renseigner un peu de partout dans votre texte, évidemment, mais dans vos balises, on va rentrer un peu dans le détail, dans votre balise titre, dans la balise description, dans vos publications réseaux sociaux, n'hésitez pas à, à chaque fois à votre activité et la localisation. Si c'est pertinent, évidemment. Ça va aider à, à, à ce que Google vous référence et, euh, localement. On prendre, euh, on Attends, on va prendre une, une, une vague de ah, questions. Une ouais. question. autre, autre bonne pratique, peut-être parce que le, le, la, la, le temps tourne, euh, c'est des liens Souvent, euh, souvent, votre site web, vous allez avoir des pages, par exemple une page euh, sur un service local, Coworking Valence, ce qui est le, notre cas. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir aussi des liens externes, donc des liens d'autres sites web qui pointent vers cette page. Ça, ça va lui donner de la notoriété locale, surtout si c'est un site qui a une dimension locale. Donc, je vous donne euh, un exemple tout, tout bête, hein, le site de votre commune, il a peut-être un mini annuaire d'entreprise, vous dites, ok, elle ne jamais visité, certes, mais si votre, le site de votre commune a un lien vers votre page, local, eh ben ça va contribuer fortement à votre référencement local, parce que c'est un site qui a, une, qui a une notoriété forte, parce c'est un site à caractère officiel. Ça, ça peut être valable pour... Alors, mis, on a mis quelques exemples, ça peut être le site de votre communauté de communes, un réseau d'entreprise dans lequel vous êtes investi, euh, un club d'entreprise, euh, le, le site de votre zone d'activité, ou le, la presse locale. Ou l'office de tourisme, si vous êtes dans le tourisme. Ou... <rire> Bref, tous les acteurs, vous allez pouvoir identifier. Donc il y a un petit travail à faire là-dessus pour identifier un peu quels peuvent être ces sites. Proposer à ces sites de dire bah voilà, Je suis sur ce territoire, est-ce que, est que vous avez un petit annuaire pour lequel je pourrais décrire mon activité Et mettre le lien ciblé qui va bien. Donc, idéalement, si vous avez une page avec une dimension locale, mettre le lien vers la page avec la dimension locale. Donc, ça, c'est super important ça contribue au référencement local de votre fiche Google, mais de votre site web, tout, tout simplement. Quoi. Je vous ai mis un petit lien qui va vous permettre de connaître les liens que vous avez déjà. C'est un des rares outils gratuits qui permettent de faire ça. Donc, la présentation, on la mettra sur notre blog cet après-midi. Hein. Euh, donc euh, ce site Checker, vous lui mettez l'URL de votre page il vous dit bah, combien vous avez de liens externes qui pointent vers cette qui page, vers votre page. Ouais. Et, et donc ça peut être une, une bonne pratique d'autres annuaires peut-être sur lesquels on peut s'inscrire ouais, sur Yelp par exemple, je ne sais pas si vous connaissez c'est un annuaire qui va être poussé notamment sur, sur euh, Apple je crois. Euh, TripAdvisor selon votre activité on vient de l'évoquer la mairie, l'organisme, euh, fédération professionnelle et d'autres acteurs forts Vont jouer sur vous. Il n'y a pas que Google, c'est ça Il n'y a pas que Google. Il y a notamment un truc qui s'appelait Page Jaune, mais qui est encore utilisé apparemment un peu et qui sert beaucoup. Euh, alors là, pour y accéder, il faut passer par ce qu'on appelle SOLOCAL. Alors SOLOCAL, a, oui, j'ai vu la remarque. SOLOCAL a copié beaucoup Google et en gros, on retrouve la même chose, mais en plus compliqué et en plus pénible. Et vous avez une version long. gratuite hein, sur SOLOCAL, mais effectivement, vous risquez d'être démarché pour la publicité, oui. Oui, ça c'est sûr, mais ce n'est <rire> pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, franchement, faites-le, faites faites-le, faites-le parce que ça va aider parce que maintenant, euh, quand on tape ça, souvent maintenant, en-dessus de la carte, il y a ces petites icônes, notamment les pages jaunes. Donc, sur le cas, il ne faut pas hésiter. Il y a un deuxième qui s'appelle... Je vous propose Oud, Jean-Philippe, c'est Oud, c'est le nouveau nom de La Poste. Vous savez, La Poste, qui référence encore toutes les entreprises et toutes les adresses d'entreprise. Donc, c'est un bon moyen facile. On est vraiment sur un truc facile. Une fois que vous l'avez fait, c'est fait. Vous ne touchez plus. Et sur le c'est pareil. Vous une fois, ça vous prend un petit peu plus de temps que dans Google, mais c'est fait et vous n'en touchez, vous ne le touchez plus. Yelp, par contre, il faut le travailler beaucoup sur les avis. Yelp, c'est vraiment axé sur les avis. C'est de sorte, euh, c'était un annuaire plutôt euh, qui venait des États-Unis, ouais. donc moins déployé chez nous, mais qui a son importance, je ferai juste un petit focus après, parce qu'il est utilisé par Apple. Ouais. Donc, euh, Apple Plan s'alimente par Yelp, majoritairement. Et puis vous avez, ouais. alors je vais cité juste à côté, mais vous avez les horaires, vous avez plein de trucs comme ça, n'hésitez pas à renseigner votre euh, fiche, votre activité dans toutes ces annuaires-là. On a mis les principaux là, hein, mais il y en a d'autres. derrière. Euh, sur le voilà, la fiche. On retrouve la même chose, hein, photo, avis, vrai, description, hein, ça, ressemble. ça ressemble énormément. <rire> on passe parce que l'heure tourne. Euh, d'autres annuaires thématiques, si vous êtes en B2B, le Compass. Le Compass peut permettre de vous référencer avec une fiche qui vous demande là, un peu les mêmes éléments, votre catégorie d'activité, une photo, ou des photos même, je crois. Euh, dans le tourisme, TripAdvisor. Et puis dans... Bon, tourisme euh, également, il bah, y a ouais. un, un outil qui s'appelle Maps.me qui est une application mobile qui est alimentée par une base de données collaborative qui s'appelle OpenStreetMap. Donc euh, OpenStreetMap c'est un projet un peu euh, le Wikipédia de la carte on va dire. Et euh, bah, Maps.me vous permet d'ajouter facilement en fait, votre, votre commerce, votre entreprise dans OpenStreetMap en fait, via une interface euh, voilà, qui, qui, qui fonctionne via une API mobile qui est très très bien et qui intègre notamment pas mal de choses sur, euh, sur tout ce qui est vacances, tourisme voyage. Voilà. Et enfin pour finir un petit zoom sur Waze, euh, parce qu'effectivement Waze, euh, moi j'ai fait, fait un petit sondage LinkedIn là, euh, cette semaine pour savoir quelle était l'appli de géologue que vous utilisez le plus euh, sur les 110 résultats que j'ai eu. 48% c'était sur Google Maps, 43% sur Waze et après ça chutait ça, ça, ça largement sur euh, Apple Plan et sur les autres donc Waze qui est la, le, le GPS collaboratif un petit peu, hein, donc, qui, qui sert vraiment pour, pour, pour le guidage auto qui a vraiment été pensé pour ça donc si vous avez des services, des, des activités bah, qui, qui sont accessibles euh, via, via l'automobile ça peut être assez intéressant euh, dessus la fiche Google Business va être récupérée automatiquement donc si vous tapez le moulin digital vous allez trouver notre fiche Google Business si votre lieu n'est pas inscrit dans Waze et que vous avez cette dimension locale vous pouvez également l'ajouter directement depuis l'application MobileWise, Alors, en faisant un signalement en fait. C'est le truc, le signalement, vous faites ajouter un lieu. Je vous ai mis une petite capture d'écran. Et l'avantage de passer par ça, c'est que vous allez pouvoir mettre la photo. Donc, je l'ai fait hier pour le moulin digital pour tester. En fait, je peux mettre la photo de l'entrée du bâtiment. Donc, si vous avez un peu, si vous êtes un endroit où il y a un peu des difficultés pour trouver l'entrée du bâtiment, ça peut être intéressant de faire de guider, de ne pas se contenter de juste de votre fiche Google Business qui va être récupérée dans WISE, mais d'ajouter à la main votre commerce, votre activité dans Waze, et de mettre la photo de l'entrée du bâtiment. C'est beaucoup plus limité que ce que vous pouvez faire sur Google Maps, mais ça peut être euh, un moyen pour faciliter euh, la vie de, de vos consommateurs. Oui, oui. Ouais. Bien sûr. oui, bien sûr. Et ça marche bien. Et ça marche bien ouais. euh, Apple Plan, qui est utilisé par certains GPS de voitures, et qui est utilisé par, euh, bah, par les utilisateurs d'Apple également, enfin, au même titre que, que Maps, euh, vous pouvez ajouter des lieux directement sur Apple Plan, sinon ils s'alimentent sur Yelp. Alors ce qui est bizarre, c'est que je vous ai mis les deux liens du coup, dans la présentation. Vous ajoutez votre lieu sur Apple Plan en direct, mais les photos elles sont récupérées dans Yelp. Et vous ne pouvez pas ajouter des lieux sur Apple Plan directement. Donc grosso modo, euh, le plus simple, c'est de créer sa fiche sur Yelp et vous êtes automatiquement dans, dans, dans Apple Plan et donc ça récupère automatiquement les photos de, de Yelp. Voilà. Alors, rapidement, des tendances et nouveautés sur le SEO local. Euh, de plus en plus, Google propose des choses où on va pouvoir faire des choses directement chez Google, dans Google. Notamment pour les hôtels, aujourd'hui, on peut réserver directement un hôtel dans Google, en passant par des services tiers, évidemment. Mais euh, aujourd'hui, c'est tout ce qui est restaurant, beauté, fitness, services financiers, services à domicile, shopping. Et trois petits points, parce qu'il va faire évoluer les activités où on va pouvoir faire des choses directement dans Google, dans sa fiche Google, en restant chez Google. Euh, mais par contre, il va falloir choisir des services tiers qui sont intégrables et on choisit parmi une liste de services tiers. C'est une liste euh, fermée. Ils vont vers du service là, hein, très clairement. Ça, ils vont vers du service où on reste chez lui en fait. Deuxième tendance, vous l'avez tous noté, on va euh, chercher avec son téléphone euh, en mode recherche vocale. Et du coup, ça va permettre de, quand on fait ça, on va pas mettre trois mots clés. Hein. On ne cherche pas juste une chambre d'hôte à Grignan. Je cherche une chambre d'hôte à Grignan qui a un parking gratuit avec du Wi-Fi, proche, de la, proche du centre-ville, etc. On va mettre beaucoup plus de mots dans sa recherche. Et donc beaucoup plus de mots égale beaucoup plus de mots à proposer par vous. Donc ça va impacter vos, votre contenu à proposer dans, dans vos sites web et dans vos fiches. On en a parlé rapidement, mais aujourd'hui, le chat est proposé par votre fiche Google. Et c'est un bon moyen de pouvoir interagir, alors pas pour tout le monde je pense, mais en tout cas sachez que c'est un service qui, est, qui peut être sacrément intéressant. Parce que quand on est sur une page Google, on veut avoir l'information tout de suite, on ne veut pas attendre euh, après-demain. Mais par contre, euh, d'abord, euh, ça, ça impose d'avoir cette réactivité-là aussi Il faut répondre en face, en face quoi, quoi hein. activez voilà. le chat. Il faut être en capacité de répondre, donc euh, c'est aussi un engagement euh, plus important, ouais. Mais ça correspond globalement à une impatience de nous tous sur le web. On est de plus en plus impatient sur le web et on ne veut pas attendre ni de l'affichage, ni une réponse, ni etc. Donc ça peut être un bon moyen de se différencier des autres. Et voilà. Et merci beaucoup. Et s'il y a des questions dans le peut prendre une dernière ou, question, ouais, euh, si vous, vous, vous avez. Ici, on est passé euh, un peu vite sur les différents ah, annuaires. Euh, les différents annuaires. Donc on vous rappelle hein, en complément, vous avez Solocal qui est intéressant. Vous avez Yelp qui peut être euh, pertinent. Et vous avez euh, okay. Maps.miss oui. pour les personnes qui aiment bien OpenStreetMap comme moi, ou le dernier, c'est Waze pour ceux qui ont des services à destination de l'automobile. Donc ça, c'est les quatre annuaires complémentaires. Évidemment, Google My Business reste, reste le numéro un. Fiche d'établissement. Je reviens un peu, vous, avez, vous en avez déjà parlé euh, tout à l'heure, euh, par rapport à, justement, euh, SEO local. Ouais. Moi, j'ai une activité qui n'est pas euh, locale intrinsèquement, quand je suis vidéaste, et du coup, euh, J'ai compris que c'était mieux de se positionner en étant local, mais du coup, est-ce qu'on se prive des autres zones euh, Est-ce qu'on se prive d'être visible aux autres zones mmh. Si je veux taffer à Paris, Lyon euh... en fait, en fait, c'est mieux cib... de faire quoi Si vous avez une cible en disant je vais principalement travailler à Paris et à Lyon, oui. vous mentionnez Paris et Lyon comme étant votre zone de chalandise, mais comment dire euh, mais Le national comprend job, le local ouais. Euh, c'est pas c'est pas contradictoire c'est pas opposé donc euh, okay. c'est un, un choix aussi euh, je pense à notre, notre vidéaste qui a choisi l'inverse il travaillait beaucoup à Paris maintenant il va se recentrer ici sur sa fiche Google il va mentionner plutôt le territoire d'ici même s'il va travailler encore avec des clients à Paris si vous votre, votre cas c'est l'inverse c'est plutôt d'aller travailler à Lyon et à Paris mentionner Lyon et Paris comme étant des bon. zones de, de ciblage si c'est votre ciblage à vous personne ouais euh, ouais. Okay. Mais ça, ça sera plus le job de votre site web que votre fiche Google My Business, toi ou Google euh, Fiche établissement. je okay. ne plus okay. comment l'appeler en fait. Mais... Oui, effectivement. <rire> et petite question, euh, j'en avais une autre aussi. Vu que Vidéas, c'est une catégorie, et pas trop répertoriée par Google, quand je tape par exemple Vidéas Valence, il ne va pas me sortir des fiches, il va me sortir les, les sites et les euh, sites spécialisés de référencement. Est-ce que ça sert vraiment de... sur ma fiche Google avec mes concurrents ou c'est pas du coup très utile. Vos concurrents, ils ont quelle, quelle activité du coup Quel, quel est le terme Vidéaste. Vidéaste. Il y a pas ouais, Maps qui sort. Il y a pas Maps qui sort. C'est vidéaste ou réalisateur mmh. souvent. C'est les deux. Okay. Les deux termes quoi. Et eh ben euh, s'il n'y a pas une dimension locale sur cette recherche-là, ça veut dire que ce n'est pas forcément Google Maps le, le point d'entrée numéro 1. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il faudra mettre l'accent. Après, il y a peut-être d'autres recherches de synonymes de vidéastes qui, eux, euh, qui elles, ont une dimension locale. Okay, ouais. Donc, vous pouvez regarder un suis, peu les pas recherches pas associées. Vous savez, elles apparaissent en bas quand vous ouais. tapez vidéaste valence. Regardez les recherches associées, testez ces recherches associées et regardez si certaines ont une dimension locale. Ouais, okay. Je suis sûr qu'il y a des gens qui cherchent des vidéastes en local ne sais pas, pas le mot ouais, vidéaste peut-être est recherché par eux, parce c'est ce un mot à vous. Qu'est-ce que vous diriez, vous <rire> Qu'est-ce qu'on dirait bah, ça, un en... Mais ouais. Les suggestions Google vous le diront, hein. vous tapez vidéaste valence, regardez ce qu'ils vous suggère okay. et ce ça sera, ça sera ce que les internautes tapent, pour le coup. Hein. Ce que vous venez de dire là, okay. c'est important, avec votre environnement perso et pro, testez, qu'est-ce que tu taperais pour me retrouver, moi ouais. Et les mots qui sont proposés par ces gens-là ne sont pas forcément les mots que vous avez imaginé, vous, et vous allez être surpris, et c'est ces mots-là qu'il faut intégrer en plus de mots clés en affinant au maximum oui. la, la localisation. Comme ça oui. tu sais que dans la région Ronaldo on va utiliser euh, euh, l'idéaste et pas un autre mot. Okay. Et eh bien un grand merci à vous et puis euh, Merci bien merci à, à bientôt au moulin digital. Bonne journée.